Pourquoi soutenez-vous donc le travail panafricaniste de M. Kemi Mais En ce qui concerne Kemi je me suis trouvé avec un jeune homme qui a le courage de dire la vérité, d'exprimer ses idées sans complaisance. parce qu'on ne vient à la vie pour, pour faire près des autres. On doit d'abord construire un chemin de paix, de dignité, d'harmonie, si on peut le dire comme ça, mais avec l'intelligence que nous tous possédons. Je pense que lui, il a développé une intelligence assez écrasante pour une population qui est en train de maintenir la confusion dans une valeur et une autre valeur. Parce que l'envahison, depuis longtemps, des valeurs dites occidentaux. Donc euh, c'est un travail, vous vous retrouvez dans le travail de, que Kémi Seba mène oui. sur le terrain, euh, niveau, euh, niveau africain, niveau local. Bien sûr, bien sûr, et nous le courageons, bien sûr. Parce que chez nous, il y a aussi ceux qui pensent que les meilleures choses c'est nous associer aux Occidentaux, aux, aux Européens, que depuis longtemps, 300 ans d'esclavitude, de colonialisme, ça suffit, comme disait Bolivar, comme ils disent, pendant la déclaration de l'indépendance. Alors, je pense que les africanistes, les africanistes de ce style-là, si néglier, cest autres dire sont peut-être un petit peu naïfs, ou peut-être n'ont pas encore eh, la vision globale, de ces enjeux géopolitiques et stratégiques où l'Afrique s'est placée pour harmoniser ses idées et s'est placée comme une force vraiment émergente pour nous faire sortir à la planète entière de l'ostracisme, de l'opacité qu'il a aujourd'hui.